Bonjour, je m'appelle Hélène et j'habite chez mes chats. Durant ma vie, j'ai essayé de sauver plus d'une dizaine d'oiseaux. La majorité d'entre eux a survécu et ont retrouvé le chemin de la liberté. Pour les autres, malgré les soins, ils n'ont pas survécu. Un oiseau, c'est tellement fragile, c'est tellement petit en 2010, je me rends à mon travail à pied. Il faisait froid, il faisait sombre et il pleuvait. Et là, dans le caniveau, je vois quelque chose de, de sombre. Je m'approche et je vois que c'est des plumes. J'ai cru que le petit oiseau était mort. Et soudain, je vois que ses yeux s'ouvrent. Impossible de ne pas lui sauver la vie. Je le prends, je le ramène à la maison. Je le mets en sécurité de mes chats bien au chaud. Je repars au travail et j'appelle le vétérinaire car j'ai vu que son aile elle était cassée et qu'il fallait la réparer. Vu son état, je me disais aussi qu'il risquait de ne pas survivre jusqu'au midi ou jusqu'au soir. Le vétérinaire le soigne, il lui met un pansement qui maintient bien son aile et il me dit que dans 9 jours, je dois retirer le pansement et qu'il pourra bien sûr retrouver sa liberté. Pendant ces 9 jours, il n'était pas en cage. Il était libre de marcher dans la pièce dédiée. Les neuf jours se passent et je retire le pansement, jour de la vidéo que je te montre à présent. Car ce jour-là, j'ai pensé qu'il allait partir et je voulais garder un petit souvenir. Comme une bonne maman que je suis, je l'encourage à voler. Je lui fais des petits exercices. Allez, vole Envole-toi Allez, tu peux le faire Mais pas motivé ce jour-là. Le lendemain, je recommence « Allez, vas-y, tu peux le faire, tu peux y arriver, vole, vole, tu peux le faire !» Alors, euh, lui, non, non, pas du tout. On renonce pas. Alors, je le prends et je le lance, doucement, pour qu'il ait le réflexe de battre des ailes. Alors, lui, il se laisse tomber, euh, pouf, sur le canapé, quoi, il euh, il réagit pas, tous les jours. <rire> et comme je suis entêtée, c'est tous les jours lui fait ses petits exercices. Je me dis, « Non, tu resteras pas avec moi, tu t'envoles !» Et là, je me demande combien de temps un pigeon est bébé en plus. Est-ce qu'il peut rester en dehors de sa tribu, en dehors de ses codes J'avais peur qu'il perde ses réflexes de se débrouiller tout seul dans la nature. Du coup, j'appelle un colombophile. C'est ceux qui s'occupent des pigeons. Et il me répond deux mois. Et là, je me dis, oh là là. Entre lui et moi, il n'y avait que moi qui était motivé pour que lui sorte. Je me dis qu'il était temps de ne plus monopoliser toute une pièce. Du coup, je lui commande une volière pour qu'il puisse être en sécurité. Quand je suis là, il est tout à fait libre. Par contre, quand je m'absente, j'ai pas envie que les chats lui fassent des sales blagues. La volière arrive une semaine après la commande. Je fais le montage de cette volière et tout d'un coup, je le vois voler comme il pouvait. C'était. J'étais euh, comme ça. Je dis Waouh pour arriver en haut de la volière. Et là, je me suis dit, ça y est Il n'a pas envie d'être dans une volière de temps en temps, il veut juste être libre. Je reprends les petits exercices, j'ouvre la fenêtre et tout, et lui... Je crois qu'il était juste content de voir la volière. Il voulait juste rester et faire un bout de chemin dans ce foyer. Neuf ans plus tard, il est toujours là. Il se porte très bien. Il apprécie la compagnie des chats. D'ailleurs, je pense que... Il se prend pour un chat, ou un crocodile, ou je ne sais pas, ou un chien, je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'il ait réussi à prendre l'identité d'un pigeon. J'ai arrêté depuis longtemps de faire des essais pour qu'il reprenne sa liberté. D'ailleurs, de toute façon, il a eu plusieurs fois l'occasion de partir, et il ne l'a jamais fait, parce qu'il en a pas envie. Il ne pourrait pas s'en sortir dehors. Il n'y a pas un jour où Colombo ne me fait pas rire, de par son attitude, de par sa façon d'être sur ce, je vous dis à bientôt et bisous